Défendre une cause humanitaire, ça cache que l'on fait nous-mêmes de la merde. On se, je vais grossir le trait encore une fois, mais plus on est dans une cause humanitaire, plus on fait de la merde. Plus ça veut dire que nous aussi, on a un impact sur la planète. On ne pourra jamais être parfait, et l'être humain par nature utilise des ressources. Toute espèce utilise des ressources. Je ne parle pas du commande, de l'industrialisation, des animaux élevés en batterie, etc. Mais dans, la, dans ta structure Pauline, le côté je me concentre à outrance sur un sujet précis et essaye à tout prix de changer les choses, euh, ça résonne positivement, créer un nouveau futur. Et en dessous de créer ce nouveau futur qui résonne positivement, ça résonne fuite de mon présent, bizarrement. Pourquoi fuite de mon présent parce que... Euh... Parce que je fous la merde. Parce que... Alors, je vais, je vais définir foutre la merde parce que ça a l'air d'être important. Qu'est-ce que ça veut dire foutre la merde Foutre la merde, ça veut dire ac accepter d'être... Alors, c'est déjà... Hum, comment je vais... Euh... Comment je vais pouvoir dire ça Putain. Euh... ta problématique, ça résonne accepter de grandir pas à pas. Parce que on ne peut pas faire un saut de 300 ans en avant, de 10 000 ans en avant pour faire en sorte d'être parfait, pour faire en sorte d'être, d'incarner qui, se qui on se sent être maintenant. Parce que l'être humain vit une période euh, qu'on appelle euh, l'enfance et que... Un enfant, ça détruit tout. Un enfant, ça essaye de faire bien, mais comme ça a une compréhension limitée des choses, de l'extérieur, eh ben, ça ne peut pas faire tout parfait. La, la thématique que tu m'apportes résonne « je veux faire de manière parfaite, mais je n'y arrive pas, et je m'en veux derrière ». Et concernant le groupe de manière générale, ça résonne puissance aussi. Ça résonne, je veux poser un nouveau futur. Ça résonne, je veux être à la fois moteur, mais en même temps, je me suis moi-même pour ne pas voir que je consomme aussi des ressources. Et les ressources, qu'est-ce que ça... Alors, sur quoi c'est posé La vibration ressource, cette information-là, c'est posé sur vivre dangereusement. C'est cette tendance en toi, en nous, Pauline, de qu'on essaye de réfréner cette tendance à vouloir tout consommer, tout faire, tout vivre, et qu'on réfrène. Voilà ce que ça cache. Voilà comment je pourrais traduire de la meilleure manière le... ta question. Euh... Voilà ce que ça dit de nous, de toi. On a, envie de brûler les, les, on a envie de brûler la chandelle par les deux bouts. Par les deux bouts. On a envie de, de nos désirs, de les exprimer pleinement, euh, de les assumer. Mais on n'y arrive pas. On se l'interdit. Et pour compenser ce, ce gros interdit, on se concentre sur des grosses thématiques de la vie humaine, des sujets bien importants qui vont changer le monde.